Alors ouais, le générique joyeux là avec le sujet de la vidéo du jour, ça ne, ça ne matche pas trop. je Salut l'internaute, ça va Non, je danse, je sais. Je sais, ça se voit, hein, je crois, de deux côtés. Euh, faut qu'on parle. Bon, on va commencer par poser les bases, définir les règles, euh, le cadre de cette vidéo. Euh, <rire> parce que c'est un peu le bordel et que bah, ça fait cinq fois que je, je recommence cette prise. Et que je me dis que voilà, on va se... Allez, hein attention, je n'ai rien préparé. C'est de la sincérité brute que je te livre là, euh, et que euh, parce que c'est un peu le bordel comme je l'ai dit, et que euh, j'ai envie de faire le constat d'un état euh, que je pense qu'on a en commun. Mmh. Un état grave. Ouais, ouais, ouais, je déconne pas. Pourquoi, moi, on me prend jamais au sérieux quand je vais sérieusement mal <rire> Merde Donc voilà, c'est assez simple, hein. je n'attends pas euh, de réponse, pas d'aide, de, ni de solution, d'ailleurs je pense même pas t'en apporter. <rire> La vidéo inutile. <rire> bah next, passe à autre... Non, non, reste, reste quand même, reste, reste, En fait, je souhaite juste partager mon état avec toi et mes réflexions, bien sûr, comme ça, simplement. Je ne viens pas non plus te parler de politique, pour une fois ou tout du moins pas de celle de l'immédiateté, du scandale médiocre et finalement de tout ce qui nous éloigne de l'objet politique noble et utile qui conditionne de gré ou de force nos vies. Non, aujourd'hui, je me place face à toi, en te regardant droit dans les yeux, à travers cet objectif, pour te livrer mes vertiges, les miens. Sincèrement, sans pudeur si j'y parviens, mais avec l'intime conviction qu'on partage une majorité de ces vertiges, toi et moi. Si la période euh, virale que nous traversons, là depuis plus d'un an maintenant, est euh, terrible à bien des égards, elle est composée de peu de choses nouvelles, en réalité. Les atteintes à nos libertés sont, sont juste, ont, ont juste été euh, exacerbées depuis quelques mois, durant cette période. Euh, hier, réservées aux plus réfractaires des Gaulois, hein, elles sont aujourd'hui étendues à toute la population, euh, sans frein, presque. Plus besoin d'être un activiste chevronné, la justice sociale chevillée au corps, pour goûter à la répression, à la, euh, à la violence de l'administration étatique et à sa police politique. Non, aujourd'hui, euh, un petit verre entre amis en terrasse ou un barbecue en famille, et paf Un coup de matraque, garde à vue, hop, la prison, enfin tu vois. C'est... On est rentré dans une autre dimension. Euh, enfin, sauf si t'es riche. Ça, pour le coup, on a vu que c'était pas pareil. Cette situation est un peu euh, le... Le, le projet ultime rêvé par plus d'un capitaliste, depuis que le capitalisme existe, hein, toute époque confondue, d'arriver comme ça à soumettre euh, toute la population, les masses laborieuses, à leur fonction première, enfin à leurs yeux, produire. Produire et bien fermer sa gueule. Je le répète, hein, euh, il n'y a pas de vraie nouveauté ici, dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas devenus une, une masse, des masses laborieuses réduites à, leur, euh, à, leur fo à une fonction de produire, c'est-à-dire de, de travailler, et, euh, et, au, et réduites au silence depuis une année. Non, nous le sommes en réalité depuis plusieurs siècles. Non, la vraie nouveauté réside dans le fait qu'un miroir géant s'est dressé face à nous pour nous cracher en plein visage une réalité qui est restée inchangée. Et tout cela, malgré plusieurs essais pour nous en émanciper, depuis, euh, ben, dans, dans l'histoire même récente, hein, comme par exemple la Commune de Paris, qui fête cette année ses 150 ans. Bon, tout ça, euh, ce constat, n'est pas, pas nouveau, euh, et encore moins pour moi personnellement, qui est qui a conscience euh, de ma classe et de son traitement, de son maltraitement. Non, mais, mais en même temps, je te mentirais si je te, si je n'admettais pas un revirement, une, une, une évolution, une évolution aiguë, une, <rire> presque une révolution que, que, depuis quelques mois. Enfin, Quelque chose, quoi, qui... Comme un gros doute, un, un, un flou... Enfin, quelque, Un gros bordel, quoi. Et je crois que nous sommes, toi et moi, nous tous, là, euh, Enfin, pour beaucoup, c'est pour ça que je dis pratiquement tous, dans ce même état, difficilement définissable. Comme englué. Tu vois C'est ça, je crois que le mot glué, là, englué, quelque chose qui. Eh ben, il, il colle bien. C'est le mot le plus. J'ai trouvé un mot, je crois, là, qui. Je me sens englué. Alors je ne vais pas faire ici euh, l'état des lieux des absurdités, euh, des non-sens, des, des scandales d'actualité euh, médiocres là, venant illustrer la situation ubuesque euh, euh, qu'on traverse, si j'espère, parce que traverser ça veut dire qu'à un moment donné il y aura une fin, <rire> j'espère qu'on ne fait que traverser. Euh, je ne veux pas non plus te, te rabâcher euh, euh, que nous n'évoluons pas dans une démocratie, euh, ni ne jouissons d'une quelconque liberté hein, réelle, non tout ça tu le sais, autant que moi, euh, de longue date ou d'hier, tu le sais, désormais tu le sais. Non, ce qui m'intéresse là, c'est d'analyser à partir de ce point-là, car c'est à partir de ça, de ce savoir, de cet éclaircissement euh, du monde, euh, non moins brutal qu'en qu réalité euh, acquis par étapes, euh, que naissent les vertiges, mes vertiges sans doute les tiens aussi, dont je te parlais euh, au début. Ça fait des jours et des jours, euh, des semaines, je peux parler de semaines, que cette envie de faire cette vidéo improvisée comme ça trotte dans ma tête. En enfin, fait, de, de me placer comme ça devant toi et de te livrer euh, sincèrement, sincèrement. Euh, ce qui compose mon état depuis pas mal de mois, où tu m'as plus lu sur Twitter que vu sur YouTube. Il ah. n'y a pas de... Je... le doute, hein. Je me suis dit que ça pouvait être utile, cette vidéo, à la fois pour toi, pour mieux cerner qui je suis, euh, pour mieux comprendre en plus mon travail euh, passé et celui qui arrive, euh, mais aussi pour te permettre, peut-être, de te sentir moins seul si, tu, euh, si toi aussi tu ressens les choses euh, comme je te les décris là, comme moi je les ressens. Cette, euh, cette souffrance là qui, qui m'englue vérit véritablement. Je te disais là un peu plus tôt que nous étions des masses laborieuses. C'est pas un mot choisi au hasard, hein. nous ne sommes pas de, de riches propriétaires, euh, euh, possesseurs d'outils de, de, de, de production nous permettant d'exploiter les autres et de nous enrichir sans travailler. Non, <rire> non nous sommes euh, eh ben, les exploités, hein, c'est nous. Que tu bosses sur un chantier, à la caisse d'un supermarché, dans un bureau, euh, à, à l'usine ou à l'hôpital, enfin ou je ne sais où, ailleurs, euh, tu es un travailleur ou une travailleuse. Et, et surtout, tu produis une marchandise, matérielle ou immatérielle, qui viendra au bout du cheminement rejoindre la masse toujours plus importante eh ben, des marchandises disponibles sur le marché. Voilà, tu es ça, dans ce système-là. Nous sommes les masses laborieuses. Laborieuses parce que travailler dans la forme euh, que le travail a pris dans notre société euh, moderne, c'est encore du labeur. Oui, hein, travailler 7 heures, 8 heures, parfois jusqu'à 12, 13, 14 heures pour certains travails par jour, comme par exemple nos, nos, nos personnels soignants à l'hôpital, ce n'est plus du travail, c'est de la torture. Sérieusement. Et je ne vais pas aller plus loin dans l'exposition euh, de ce sujet, l'analyse de ce sujet-là. Euh, va plutôt euh, écouter Bernard Friot ou euh, mieux encore, lire euh, Paul Lafargue sur ce sujet. Ça devrait te plaire et pas mal t'éclairer. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire... Le point que je veux mettre au centre de ma réflexion, c'est que dans notre société moderne actuelle, les possesseurs, c'est-à-dire les capitalistes et les bourgeois dominants, ont réussi à nous, à nous faire accepter une certaine condition, une soumission, voire un amour du travail aliénant, bien sûr à leur profit, évidemment, grâce à une illusion de la liberté au travers de quelques moments de pseudo-liberté autorisée. Euh, sortir euh, manger euh, une gaufre, euh, boire un verre, aller au resto, euh, aller faire du shopping, euh, je sais pas, moi, euh, pff, trinquer une bière en terrasse avec des amis. Et là, tu me vois venir exactement ce que nous n'avons plus le droit de faire depuis un petit moment. Et sans ces petits moments de liberté, euh, qui sont en fait euh, largement des moments de consommation capitaliste, <rire> comme par hasard, dis donc, ils ne nous lâchent pas, eh bien, euh, il ne nous reste plus grand-chose d'autre que le labeur labeur qui s'intensifie, hein, puisque notre cher euh, seigneur, hein, si je puis dire, Macron euh, nous a demandé encore il y a quelques jours à la télévision des efforts supplémentaires, hein, sans arrêt. De, mais on sait, je sais, c'est dur, mais on va... Donc travailler encore plus fort. Le travail, enfin pour ceux qui en ont un, de, de, de job, parce qu'en même temps, chercher un job est un travail à temps plein, hein, j'ai connu à plusieurs reprises reprise la situation, est une, bah, le travail est devenu la quasi seule activité autorisée depuis des mois et des mois et des mois. Et, euh, et ça vient servir une certaine sacralisation, déjà bien, bien présente, du travail. Tu vois, du, de cette méritocratie, de, de, de, de cet accomplissement à travers le travail. Tu vois, limite euh, une tape dans le dos de ton patron, hein, ça va être plus, euh, plus euh, payant qu'un qu salaire décent. C'est ce, cette musique-là qui, euh, qui, qui vient euh, être au centre de, de notre vie euh, depuis encore plus ces derniers temps. Et, euh, et c'est accompagné, évidemment, par, une, par un poids d'une productivité toujours plus lourde. Bah oui, quand il nous reste plus que le travail, ou quasiment, il est, il est naturel qu'on se met une pression monstre. En tout cas, c'est mon cas, et je, je le vois chez des amis et, et de la famille aussi, parce que on souhaite y trouver finalement tout ce qu'on recherche dans la vie, vu qu'on a que ça. C'est-à-dire que le plaisir, la fierté, la, la, le, le fait d'atteindre des objectifs, de se dépasser, euh, même se réaliser soi-même personnellement, enfin tout ça dans le travail. Ce qui est pas possible et ça devient un truc totalement ingérable. Et finalement, la source clairement de notre souffrance, enfin d'une souffrance intarissable. Déjà là, à cette étape de ma, de ma réflexion, je suis certain que même si on n'exerce on, on, on, on pas le même métier, toi et moi, on se comprend. On se comprend parce que je suis persuadé qu'on souffre des mêmes maux, euh, des mêmes doutes, ou, ou, ou presque, du, du même vide en fait, du même, du, euh, des mêmes vertiges constants, chaque matin, chaque jour qui passe euh, dans ce schéma-là de vie, nous ramène à ça. Enfin, c'est ce, ce que je crois. Tu me le diras hein, dans les commentaires, j'ai hâte de, de discuter avec toi et avec vous tous. Car ouais, <rire> même si là, là je suis parti dans l'analyse politique globale de la situation, on ne se refait pas. Hein <rire> c'est bien de moi dont je te parle, véritablement, je t'assure. Et, euh, et, et, et même si je ne suis ni infirmier, ni comptable, ni caissier, euh, et que mon métier en est, com est composé de plusieurs, au final, c'est du pareil au même. Je suis un prolétaire, producteur de marchandises, immatérielles pour le coup. Et je souffre. Voilà. Non pas d'être prolétaire, non, non, non, non, au contraire. Ni même d'être un producteur de marchandises. Quoique. Euh, mais si je souffre, je pense que c'est plus précisément, et toi, et toi peut-être aussi, euh, du fait d'avoir conscience d'être réduit à cette condition degré ou de force, et, et surtout de force désormais. Et doublement de force. D'abord par la généralisation de la, euh, de la menace policière et de la sanction administrative, mais, et j'en ai goûté, hein, mais aussi, et peut-être même surtout, par euh, une certaine interdiction idéologique d'aller mal. Tu vois, dans, dans cette société capitaliste dans laquelle on est euh, noyé désormais, il nous est interdit, enfin, règne une certaine dictature du bonheur intégral, trouvé dans le travail, bien évidemment, hein, de, de la réalisation personnelle, euh, égocentrée, et du coup, du productivisme hein, qui, qui l'accompagne. C'est euh, la petite musique. Hein. Tu dois être heureux, productif, et donc heureux, tout seul. Enfin, en plus de ça, tu peux rajouter pas mal d'autres affluents de souffrance hein, dans ce fleuve principal, de ce torrent. Comme par exemple... Euh... En ce qui me concerne, l'angoisse le, le, quasi quotidien, je t'assure, d'un avenir écologique et du coup social bouché. Tu sais, se dire ah putain, mais demain euh, l'effondrement, ce truc là qui, qui pareil. Ou encore euh, l'espace d'imagination d'un autre monde, d'un autre système devenu mais si rare qu'il n'existe quasiment plus, voire qui est lui-même interdit aussi, puisque tout est anecdote euh, rapide, scandale, moment de « allez on vend des petits bouts de papier », tout est tweet, il n'y a plus d'espace, ou très peu. Et la lecture de la chose globale, de la situation la pourrie, est chaque jour plus aisée. Quand un groupe de personnes buvant un petit verre d'apéro en famille sur une plage se retrouve en cerclet de flics et euh, repart avec 405 euros d'amende, et que dans le même temps, des soirées euh, bourgeoises clandestines qui s'organisent à Paris et son organisateur euh, n'est pas poursuivi peut aller sur BFM euh, en direct pour se défendre et surtout euh, nier euh, ce qu'il fait et, euh, et se retrouve euh, protégé par des dizaines de flics euh, au premier tweet euh, menaçant d'une manif devant chez lui il n'y a plus de débat la classe bourgeoise dominante nous crache à la gueule du matin au soir encore un peu plus là avec cette, cette, cette, ce, ce mépris euh, « Made in Macron » là, c'est nouveau ça, il y, y a un côté nouveau nouveau à ce niveau-là, qui a peut-être commencé sous Sarko, mais quelque chose de, de, de typique Macron, se sentant toute puissante d'une justification sanitaire, pile tombée au bon moment, pour imposer son dogme et sa violence. Et tout ça n'est que constat. C'est factuel. Comme, comme, comme l'est la source de ma souffrance, et peut-être de la tienne aussi, tu me le diras. Et encore, on pourrait tant en ajouter. Mais je me retiens, j'essaie de. Enfin, je m'essaie à cet exercice de te parler de moi. Et je crois que j'y arrive pas tout à fait. <rire> Ou alors si, oh. mais à ma manière, en cherchant, euh, comme je le fais toujours, à pas à globaliser, mais à, à inclure mon individualité. Dans un tout. D'ailleurs, dans ce tout où, bah, comme il y a tout, il euh, y a toi aussi. C'est ma façon de voir le monde, de lire le monde. Euh, comme un tout co co indivisible, c'est euh, comme une, un écosystème, en fait, finalement. Un nous sommes un écosystème, sans nier notre individualité. Hein c'est compatible, mais je ne peux pas euh, me poser devant toi là et puis te dire tout simplement « Ah oh, bah ça ne va pas, point ». Mmh. Ou alors euh, juste me limiter à dans l'analyse de, de mon état qu'à travers mes agissements euh, directs. Ah non, parce que je sais que que, que que ça ne résume pas tout, que, que même même que c'est minoritaire, que je suis euh, en réalité que enfin que mon état est, en, est, est le produit d'une somme euh, de, de, de choses dont dont la majorité est extérieure à ma petite personne. C'est je crois en ça qu'on comprend l'aspect collectif de l'humanité. On évolue, nous sommes, euh, nous sommes en évolution euh, dans une sorte bah oui, d'un un écosystème complexe, euh, fragile, délicat, qui est sans cesse torturé, maltraité depuis tellement longtemps pour des, des intérêts particuliers, économiques, immédiats, qui ne profitent à personne d'autre qu'à une poignée de personnes. Et je crois que la nouveauté est là. Nous n'avons jamais été aussi nombreux et nombreux à nous rendre compte de cet état, de notre condition. Je veux dire, à l'échelle, hein, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, donc forcément. Et c'est ça la nouveauté. Et, euh, et je crois qu'il faut en faire quelque chose. Alors, je ne vais pas finir cette vidéo, comme je te l'ai dit au début, en te livrant une solution miracle pour nous sortir de cette merde, de cette situation. Non. Mais j'ai quelques pistes. Notamment celle-ci. Se parler, se livrer, libérer euh, la pensée, les paroles... Les réflexions euh, se partager et échanger. En tout cas, moi, ça me fait grave du bien. <rire> j'avais peur, franchement, je t'assure. Euh, hier, je, je, je, je, je le disais sur, euh, sur mon Twitter que j'avais je, je, je, je, comme une crainte euh, à, livrer, à me livrer à cet exercice, parce que d'habitude, c'est pas ça que je fais sans, euh, habituellement. Mais je crois que c'est important, car, car je suis convaincu que ça sert à quelque chose. Que, que penser, réfléchir et encore plus ensemble euh, ne peut être que bénéfique euh, à ce qu'on atteigne un jour euh, l'émancipation de. Enfin s'émanciper de ce qui nous fait souffrir, ce système mortifère-là. Tu vois, on ne, on ne pourra pas y arriver si on ne se met pas en mouvement de réfléchir ensemble. C'est ce qui est censé être la démocratie, tu vois. Donc toujours, hein, selon moi, à travers le prisme du collectif. C'est important, hein, l'individu, tout ça, hein. bien évidemment, je, je, je dis encore comme tout à l'heure, n'est pas je, je, je n'oppose pas les deux, du tout, du tout, mais tout seul, on va pas très loin, on est plus faible. Et ce n'est pas la nature de l'humanité, de réduire l'humain à sa seule individualité, parce que c'est ça, c'est le moule dans lequel on nous pousse, c'est le mythe du libéralisme, tu vois. Le, le, le conquérant, puisque c'est jamais une femme hein, d'ailleurs, pour commencer, le conquérant, le mec qui réussit seul contre le monde, là, bim, avec un euro, il part aux States, il se fait, il se fait un empire. Non, non, non. L'histoire Macron, là, non, qui comprend tout, monsieur, il a lu trois PDF sur les, sur les épidémies, bim, c'est un génie. Non. Tu vois, ça, c'est une construction euh, fausse qui vient d'ailleurs servir les, les possesseurs, c'est romanesque, c'est un roman euh, auquel malheureusement nombre de prolos, nombre de personnes qui pourtant le subissent bah, y adhèrent, mais qui vient juste servir une justification, une légitimisation euh, des possesseurs à posséder, et du coup à nous exploiter. Donc ça, il faut vraiment le défoncer, c'est pas ça, ça nous, ça nous rend tristes et malheureux, on est en, on est en souffrance, donc il euh, faut vraiment sortir de ça. Alors voilà pourquoi j'avais aujourd'hui envie, peut-être même besoin d'engager la discussion sur ces sujets-là avec toi, avec vous. Car comme chacune et chacun d'entre vous là derrière l'écran, qui, qui me regardez depuis euh, bah, des années maintenant, ouais. bah, euh, si je suis en souffrance, c'est euh, pour des raisons en partie similaires, voire euh, identiques aux vôtres. Je pense que ma, la démonstration, enfin j'espère, hein, j'ai hâte de vous lire en commentaire, euh, voir si je me trompe ou pas, euh, ce que vous en pensez. En tout cas, la quête de réalisation, euh, le, le, la recherche d'un sens à cette vie, tout ça, c'est des traits euh, normaux hein, de, pour un humain. Euh, c'est normal, euh, c'est même bien, mais dans la situation il est dit historique, quand même, que nous euh, impose cette pandémie et surtout sa gestion politique, n'oublions hein, pas, eh bien, ça vient nous offrir, je crois vraiment, nous offrir un nouveau terrain de réflexion et de lutte. Et des souffrances, évidemment, comme la perte de revenus financiers, tout ça, la galère, il ne faut pas se mentir, tout le monde le connaît, moi-même d'ailleurs. Et malgré le chaos ambiant, là, le gros beau, le gros bordel, j'ai le cerveau en ébullition ces derniers mois. Vraiment, je t'assure, j'ai des tas d'idées, des tas de projets, mille choses en tête, mille projets aussi, enfin, sensiblement moins, en fait. Mais ça ne va pas, car ça ne va pas, en fait, ça, parce que ça ne va pas. Je, je doute, mais, mais alors je doute vraiment beaucoup. Je t'assure que le mot euh, vertige était parfaitement choisi. J'ai des envies, hein, j'ai des projets, j'ai toujours mes convictions fortement présentes, euh, les, les mêmes envies, etc. Mais il y a quelque chose qui, euh, qui est comme englué, comme, euh, comme mort. Enfin, enfin, non, pas mort, enfin, je ne crois pas que, non, a rien qui est mort, mais... Déjà parce que c'est difficilement définissable, je crois que c'est nouveau en fait, enfin c'est nouveau, hein. je, je crois avoir euh, essayé tant bien, tant bien que mal de, de, de cerner euh, ce qui me fait beaucoup souffrir euh, et que peut-être euh, tu t'auras retrouvé euh, dans ce que j'ai pu te raconter dans cette vidéo qui, qui prend la fin, ouais, ouais, moi ça m'a fait du bien, je pense avoir avancé un petit peu dans, dans ce que, ce que j'ai dans la tête, en essayant là dans cette vidéo de toi de, de définir un petit peu d'analyser de, de, euh, pourquoi on va mal euh, pour mieux comprendre pourquoi je vais mal mais dans tout ça j'ai au moins quelque chose qui, euh, qui me rassure qui me porte euh, qui me porte qui me fait du bien c'est euh, ben, c'est vous quoi c'est vraiment vous, que ce soit, euh, quand je vous croise en manif, quand je parce que c'est rare, <rire> c'est rare qu'on ait autre chose à faire que bosser. Donc les manifs, c'est devenu encore plus important, je crois, euh, que, que ça l'était il y a un an. Et, euh, et votre, soutien, votre soutien, peu importe leur, son expression, mais votre soutien indéfectible à mon travail, à ce que je fais depuis tant de temps. Franchement, je, je, je mesure vraiment cette chance-là. C'est grâce à toi, à vous, là, que depuis bientôt cinq années, et ouais déjà, euh, je peux me donner, comme ça, sans frein ni retenu presque à cette vie. Alors certes, euh, précaire et euh, inconfortable euh, très souvent, mais euh, pleine de, de création, de réflexion, de lutte, de sens, dans laquelle vous prenez pleinement part aussi avec moi. Vous êtes un, un bon nombre à, à financer mensuellement ce média, qu'est cette chaîne euh, vidéo, mais aussi mon travail plus large et divers, toujours inscrit dans la, la, la, la, la, la défense de la justice sociale, de l'intérêt général. Et pour ça, mais je vous remercie sincèrement, comme à chaque fois, je le dis régulièrement, mais vraiment, je vous en remercie, mais vraiment sincèrement. Vous me permettez de travailler librement, d'avoir de, de, cette liberté de ton que je ne pourrais pas avoir si je travaillais dans un média, si j'étais dans une rédaction, si, même si on a qui sont complètement libres, etc. Mais là, vraiment, la liberté est totale, et c'est grâce à vous. Alors, malheureusement, nous ne sommes pas encore à l'équilibre financièrement. Euh, encore moins ce dernier temps, sans doute que c'est aussi l'effet Covid qui vous touche et du coup qui me touche, mais je ne regrette absolument rien à ce choix de vie, à cette liberté que vous m'offrez. Alors pour finir cette vidéo, je voulais te parler d'une chose que, dont je pense depuis un moment, c'est-à-dire la création d'un espace plus restreint dédié aux, aux échanges, régulier que qu'on pourrait avoir euh, que je pourrais avoir avec les personnes qui portent mon travail euh, chaque mois. Alors je me suis refusé pour des raisons évidentes de créer un groupe Facebook. Euh, du coup j'ai tenté euh, les forums de discussion sur mon site gmail.fr et même une mailing list sur la partie blog du site euh, où vous êtes euh, de plus en plus nombreux à être inscrits euh, pour créer un lien du coup particulier avec les personnes qui financent euh, mon travail euh, régulièrement afin d'échanger. Euh, des retours, des critiques, des inspirations. Euh, Est-ce qu'un est qu outil pareil t'intéresse Si oui, lequel Parce que bon, pour l'instant, on a un peu essayé, on n'a pas trouvé euh, de lieu, de façon de faire idéal. Si vous avez des idées, l'espace commentaire euh, ben, est là, dans, sous la vidéo. N'hésitez pas à y, à y écrire et poster vos suggestions. Mais aussi, plus largement, en début de vidéo, je te posais la question, sous couvert d'humour, comment ça va Juste avant euh, de... <rire> de blaguer, enfin de, de finir sur une blague avec une réponse supposée évidemment négative. Eh bien, après t'avoir longuement parlé de moi, et, mais aussi de nous, je suis en réalité bien curieux de connaître euh, bah, ta vraie réponse à cette question. Dans tout ce merdier, comment tu vas toi